Vidéo, nous sommes le 20 mars donc là je m'apprête à couper mon engrais vert. Je vais couper ça à la débroussailleuse et je vais laisser sécher avant de l'enfouir la semaine prochaine. Donc mélanger tout ça à la terre. Je vais enlever mes poireaux de toute façon qui sont trop petits, mais qu'on va préparer, tailler et congeler. L'engrais vert avait pas beaucoup poussé ici, par contre dans les bacs numéro 2 et numéro 1, donc on voit que dans celui-ci vraiment ça a super bien poussé. Donc là il n'y a pas de problème, je peux y aller franco. Par contre dans le, dans le bac numéro 1 en fait j'ai mes carottes qui sont là donc je vais faire très attention à ne pas les, les couper pour pouvoir récupérer les graines donc, euh, donc là c'est vraiment très haut, hein. euh, je pense que c'est au moins euh, allez, à 50 cm, 40-50 cm donc euh, je vais tailler tout ça à ras, et je vais me mettre en surplomb et je vais tailler tout ça Bon, là, j'ai pas grand-chose dans le premier, par contre, euh, voilà, le deuxième, j'ai bien dégagé les bords. Donc, euh, je vais laisser sécher tout ça, le deuxième, c'est pareil. Un petit point sur les carottes en alvéole. Donc, euh, je viens d'en planter une. Donc, vous voyez, voilà la tête de mes carottes. Donc, une fois que je les ai extraites, donc elles sont assez bien développées déjà. Donc, il me suffit de faire un trou. Je plus qu'à poser, donc c'est vraiment très simple. Je vais planter toutes celles qui sont à faire et je vous reprends après. Il faut faire très attention quand on insère un tournevis parce que les, les alvéoles sont vraiment très fragiles. J'en ai déchiré une, donc je vais faire un petit peu plus attention. J'ai fini de planter toutes mes carottes, en tout cas la première fournée que j'avais lancée en alvéole. Pour les personnes qui aiment bien que les choses soient carrées, Là, on a un écart euh, qui est vraiment parfait entre chaque carotte, donc c'est vrai que c'est joli. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat à faire, donc euh, à voir euh, avec un petit peu plus de recul euh, si vraiment c'est toujours intéressant de faire ça. Par contre, c'est vraiment agréable à, à planter. Euh, je me retrouve avec une petite longueur d'à peu près 1m à 1m20 qui n'est pas terminée. On verra si avec la deuxième fournée, j'arrive à compléter ça. Donc euh, je ferai les autres en suivant la méthode traditionnelle, c'est-à-dire semi plus éclaircissement je ne vais pas relancer de nouveaux semis en alvéoles. Euh, nouvelle vidéo, nous sommes le 6 mai, donc euh, un petit point sur les jardinières que j'ai déplacées. Donc Comme vous voyez, euh, j'ai déplacé 4 de mes jardinières. Euh, je les ai placées sur le côté est de la maison. On a beaucoup d'ombre en fait l'après-midi. Donc euh, en période de forte chaleur, euh, ça permettra de toujours pouvoir récolter les salades à l'ombre, euh, plutôt qu'en plein soleil. Je me suis aperçu l'année dernière qu'elles montaient... Euh, assez rapidement en graines, euh, du fait de, des fortes chaleurs. Dans certains bacs, j'avais inséré des Oya, que j'avais acheté. Donc euh, là, pour l'instant, j'en ai que deux. Donc celle-ci, il n'y en a pas, il faudra que j'en installe à terme. Euh, et ici, c'est une Oya maison. Donc, euh, donc dans le dernier bac, j'ai mis des radis. Donc je les ai semés à la volée. Et je vais prévoir encore deux autres bacs pour euh, faire pousser des radis. Donc ces deux jardinières-là, je vais les laisser ici. Donc, euh, j'ai fait quelques salades qui poussent plutôt bien donc toujours avec une oya que j'ai acheté et une oya fait maison. J'ai fait ça avec un pot en terre recouvert d'une coupelle en plastique. J'ai laissé avec un morceau de pavé autobloquant pour pas que le couvercle s'envole. Donc le coin des aromatiques. Donc là il me manque il me manque un bac en fait que j'ai déplacé euh, côté est. Le bac des aromatiques, je vais le déplacer et le mettre à cet endroit là, Donc, euh, comme ça, ça me permet de rester proche de la cuisine. Donc ici j'ai les légumes perpétuels, donc euh, oignons et poireaux perpétuels. Donc euh, je, je vais sans doute les déplacer, là je les avais mis dans un bac pour plus de facilité. Ici j'ai mis en attente de la bourrache charpiquée, je ne vais pas du tout en semer cette année, ça pousse de partout, je n'ai même pas besoin d'en semer, donc euh, je vais récupérer tout ça et euh, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout, euh, dans le potager et sans doute un petit peu dans le jardin d'agrément. Je vous montre mes bacs de culture. Donc comme vous voyez, j'ai inséré des Oya fait maison, Donc, euh, sur le même principe. Hein avec un pot avec un bouchon euh, que, un bouchon liège que j'ai mis au, au fond donc je recouvre ça d'une soucoupe j'avais commencé à acheter des soucoupes en terre cuite le problème c'est que ça coûte extrêmement cher c'est au moins 3 ou 4 euros la soucoupe euh, donc euh, je me suis plutôt tourné vers la soucoupe en plastique qui coûte beaucoup moins cher et qui vont me permettre de pouvoir euh, Conserver un petit peu d'eau pour que les pollinisateurs et les oiseaux disposent de, de plusieurs points d'eau. Comme ces soucoupes-là sont en terre cuite, l'eau va avoir tendance à tomber au fond du pot. Alors que les autres, l'eau va stagner plus ou moins longtemps en fonction de l'évaporation. Donc j'ai déjà commencé à installer quelques plants de tomates. Donc ceux que j'avais en double bien sûr. Parce que comme on n'a on pas passé les seins de glace, j'avais peur de les perdre. Donc j'ai gardé ceux dont je n'avais qu'un seul exemplaire. Donc là j'ai trois plants que j'ai positionné ici, vraiment au bord du bac, pour que ça prenne le moins de place possible pour les autres cultures. Dans sa dernière vidéo, j'ai vu que Loulou avait mis aussi des betteraves en bac. Moi, j'en ai positionné un petit peu partout pour essayer de boucher les trous. Donc, J'en ai mis tout le long ici. Donc, Au milieu, dans chaque bac, j'aurai deux lignes de carottes. Ça, ce sont les carottes que j'ai semées en alvéole. Et les deux autres bacs, je les sème directement en place. Donc des betteraves, j'en ai mis aussi en face, entre les plants de poivrons, donc j'ai planté tous mes poivrons, en espérant bien sûr ne pas perdre mes poivrons avec cette euh, mise en place anticipée. Donc mes oya maison, j'en ai mis 6 euh, du côté des, des tomates, pour que la terre reste suffisamment humide et que je gagne du temps dans l'arrosage des tomates. Donc les autres légumes vont en, en bénéficier un petit peu, euh, surtout euh, la, le premier rang de carottes et les betteraves qui se trouvent à côté des tomates. Euh, par contre, de ce côté-là, je pense que à terme, j'en asserrai des deux côtés. Donc, ici, j'ai planté aussi des cacahuètes. Alors, euh, j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu souffert. On a eu de la neige il y a deux jours. Euh, donc, euh, ça a duré une heure, hein, une heure, une heure et demie. Et ensuite, la neige a fondu. J'ai l'impression que les feuilles font un peu la, la tête là. Donc, euh, on va voir ce que ça donne. Donc, là, j'ai mis entre 9 et 10 plants de poivrons par bac et autant de, de betteraves de ce côté là et de l'autre côté j'ai mis 7 plants de betteraves ici on a la même chose donc là comme les comme les coupelles sont en plastique je les ai lestées avec des cailloux donc là j'ai mis beaucoup plus de plants de tomates de ce côté là parce que ceux-là je les avais tous en double donc euh, là je viens de semer les carottes ça sera un petit peu plus tardive mais euh, bon c'est pas très gênant, l'important c'est de d'en avoir. Donc là j'ai des carottes de l'année dernière qui vont monter en graines. J'en ai une à, à chaque extrémité du bac. Donc là aussi quelques plants de tomates, donc euh, betteraves. Euh, c'est la même configuration dans chacun des bacs en fait. On a euh, donc les, les tomates, les, les betteraves carottes, betteraves, ensuite piment poivron, et ensuite cacahuètes. Là, j'ai un chouquel qui est en fleur, donc je vais récupérer les graines aussi. Donc là, on a les oignons jaunes qui poussent ici. Donc j'ai dû retirer des rangs d'oignons jaunes pour pouvoir ouvrir les portes de mon abri donc euh, j'aurais dû euh, en retirer beaucoup plus que ça euh, mais bon comme j'arrive à ouvrir la porte euh, sans que ça me gêne trop je suis resté sur 4 ans mais l'année prochaine je pense que je ferai ça différemment ici j'ai toujours mes de tomates qui poussent à l'intérieur donc je les ai protégés avec euh, des bouteilles donc ils ont un petit peu donc ils ont pris un peu d'ampleur hein. je ne vais pas tous vous les montrer mais voilà, on voit quand même que, que ça pousse plutôt pas mal. Donc euh, voilà, il faut avoir un petit peu plus de temps, mais euh, c'est pas gênant du tout. Pourvu que ça dure, mais j'ai pas d'attaque de limaces dans l'abri. Il est un petit peu plus épargné par les limaces, parce qu'il y a un petit peu moins de possibilités de passage que dans la serre. Donc là mes oignons rouges, ben, je pensais en fait qu'ils n'allaient ils pas pousser. Et pas du tout en fait. Ils ont eu un peu plus de mal à pousser. Mais ils poussent quand même. Donc euh, bon, c'est comme quoi euh, une plantation d'oignons rouges en automne, euh, c'est faisable. à la preuve, puisque ça, ça pousse à voir euh, si au niveau des résultats, si on, on obtiendra bien euh, des oignons de, de belle taille. Mais en tout cas, euh, ça n'a pas l'air de, de les avoir gênés plus que ça. Euh, bah, je pense que si les résultats sont à la hauteur, euh, je planterai systématiquement mes aliacés à l'automne. Donc là, un petit point sur les fraisiers. Donc il euh, bah, y a des fleurs un peu partout. Hein. Donc euh, je l'avais nettoyé il euh, y, y, y a à peu près un mois. Donc, euh, donc euh, bon, j'ai enrichi la terre avec du fumier, du compost, euh, parce que comme je ne déplace pas. Euh, mes fraisiers en fait euh, je vais pas du tout les déplacer donc euh, je fais comme mon voisin qui a ses fraisiers euh, depuis euh, une quinzaine d'années au même endroit il suffit simplement de recharger la terre on devrait obtenir d'aussi belles fraises que si on, on avait fait une rotation tous les quatre euh, ans donc euh, on va voir si ça se confirme donc euh, ça on... euh, moi je l'ai jamais fait donc euh, là on est à la troisième année je crois donc euh... On verra d'ici euh, 3-4 ans si euh, elles sont toujours aussi belles euh, et toujours aussi nombreuses. Mon artichaut euh, qui pousse vraiment très bien. J'en avais un dans la serre que j'ai déplacé. Euh, bon, alors il a fait la gueule pendant un moment. J'ai cru que je l'avais perdu. Et ben non, pas du tout. En fait, euh, il va falloir que je coupe en fait, les, les branches qui sont desséchées là. Euh, mais j'avais bien paillé, j'avais bien enrichi la terre, je l'avais bien arrosé. Et comme il a plu beaucoup et que la température était beaucoup plus fraîche, euh, ben je pense que ça l'a vraiment bien aidé à se réenraciner. D'autant que j'ai encore 6 plans d'artichauts à, à mettre en place. Donc sans doute ici, comme je disais à Loulou, je, je, vais, je vais avoir une forêt d'artichauts là. Donc dans la serre, c'est pareil, ça pousse, hein, euh, je peux vous en montrer quelques-uns, voilà, donc euh, bah, ça pousse plutôt pas mal, à l'abri des, des, des bouteilles. Donc pour l'instant, je laisse les bouteilles en, atten euh, en, en attendant le, le passage des seins de glace, euh, en plus d'une protection contre les limaces. J'ai quand même complété l'installation des bouteilles par euh, l'ajout de granulés contre les limaces, parce que malheureusement, euh, il euh, y a certains plants qui se sont fait euh, manger donc euh, j'ai ajouté à l'intérieur euh, quelques granulés pour euh, essayer de les protéger j'ai changé quelques plants, bon euh, bien sûr j'avais un peu de stock donc c'est pas un problème et euh, je devrais plus être gêné euh, ensuite euh, sachant que je ne mettrais plus de granulés dans mes vagues puisque je, je, euh, je vais mettre à terme des protections des barrières anti-limaces euh, tout autour donc euh, bon, ça, ça devrait euh, m'éviter d'ajouter de, des granulés, là j'ai un pied de persil là, qui, qui pousse vraiment super, j'ai toujours eu du mal à faire du persil et là, cette année, ça pousse euh, génial. Et les, al les aliacés, on voit que ça pousse plutôt bien, hein. donc euh, je ne les ai pas mesurés, mais euh, celui-ci par exemple, euh, paraît plus grand que ceux que j'ai à l'extérieur, donc euh, la, bah, la culture dans, des aliacés dans la serre, euh, je pense que je vais euh, vraiment le, la faire aussi euh, systématiquement chaque année. Donc euh, surtout l'ail, parce que l'ail, euh, chaque année, euh, j'avais la rouille qui se déposait dessus. Et là, euh, à l'abri l'abri dans la serre, euh, bah c'est impeccable. Donc là, un petit point sur les pommes de terre. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Alors moi, j'ai déposé encore du gazon parce que j'avais remarqué il y a deux ans qu'en les recouvrant de gazon, euh, chaque semaine en fait j'avais obtenu vraiment des très très belles pommes de terre donc cette année je vais refaire pareil là j'en ai une qui pousse ici donc j'en ai qu'une seule qui a percé pour l'instant donc bon, il n'y a rien de pas de temps perdu euh, donc là j'ai des pieds de bourrage que j'ai mis en place simplement par déplacement de semis spontanés donc j'ai des semis spontanés de bourrage partout là on en voit encore un ici donc euh, bah, je fais plus de semis de gouache hein, ça sert à rien j'en ai partout qui pousse, même dans, le, même dans la j'en ai énormément donc euh, là j'ai encore cette partie là qui va falloir que j'aménage donc euh, euh, j'ai euh, la pergola à mettre en place que j'ai prévu pour les cucurbitacées donc euh, mon nouveau bac pour, euh, prévu pour les petits pois donc euh, bah, ça pousse hein. je, là ici euh, ce sont des semis que j'avais fait en, en godet euh, bon ils, avaient, ils faisaient un peu la tête au début donc euh, j'en avais fait euh, deux variétés donc euh, bon les premiers ont l'air euh, de, de, de plutôt bien pousser. maintenant ils sont en fleurs les autres étaient vraiment très faibles donc euh, j'espère qu'ils qu vont aussi bien se remettre et euh, en plus euh, j'ai semé en direct euh, des petits pois donc euh, vraiment très dense façon sède. et euh, sur les côtés donc euh, de ce côté là en fait euh, à chaque extrémité du bac sur la partie la plus courte euh, j'ai semé des haricots donc euh, on, va voir, euh, on va voir si ça pousse. Donc euh, j'ai recouvert de, de gazon. Donc j'en ai mis aussi ici. Donc ce sont des haricots euh, grimpants. Il faudra que je mette en place le treillage pour pouvoir euh, faire monter les haricots. Prochainement, j'essaierai de faire aussi un tour de, du jardin d'agrément. J'ai mis en place de nouvelles plantes. J'en ai déplacé euh, quelques-unes. Euh, donc euh, je vous montrerai tout ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire également et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo